Bienvenue à cette capsule d'information créée par la bibliothèque Alfred Monin à l'Université de Saint-Boniface. Dans cette capsule, nous verrons comment faire une recherche d'articles dans PsycInfo. Tout d'abord, commençons par réfléchir à notre sujet de recherche. Notre sujet de recherche est l'effet des médias sociaux sur la santé mentale des adolescents. Commençons par décortiquer notre sujet en concept. Le premier concept serait les médias sociaux, le deuxième concept la santé mentale et le troisième concept les adolescents. Dans PsychInfo, il faudra traduire nos termes de recherche en anglais, ce qui donne « social media »,« mental health » et « adolescence ». PsychInfo est une base de données payante auquel vous avez accès grâce à la bibliothèque. Vous devrez donc faire la connexion avec votre courriel complet et votre mot de passe. Voici la page d'accueil de PsycInfo sur la plateforme Ovid. On va regarder les différents aspects de cette page qui vous permettront de naviguer la base de données. Premièrement, on a la section « Search History ». Chaque fois que vous faites une recherche dans la case de recherche ici, la requête apparaîtra dans votre « Search History ». Vous verrez également le nombre de résultats. Vous pourrez ensuite combiner plusieurs requêtes ensemble avec les outils « Combined with AND, and » in, OR », les opérateurs booléens. Vous pourrez également enlever des requêtes qui n'ont pas été très fructueuses. Dans le carré de recherche, ici, on reste dans la « Recherche avancée ». Et on voit qu'on peut chercher par Keyword, c'est-à-dire par sujet, par auteur, par titre et par titre de périodique. On voit que la case Map Term to Subject Heading, ici, a été cochée. Cet outil est très utile. En fait, quand vous cherchez par sujet, euh, avec Map Term to Subject Heading, Ovid va aller chercher dans le Thésaurus de PsychInfo, ce qui va vous permettre d'avoir les termes les plus précis pour faire vos recherches. On verra un exemple de ceci plus tard. La dernière section est celle des « Limits », c'est-à-dire les filtres. Vous pourriez par exemple limiter aux revues évaluées par les pairs ici. On verra que le bouton « Additional Limits » peut être très utile pour limiter des recherches en entier. Notre premier terme de recherche est social media. Nous allons donc écrire social media ici. La section map term to subject heading a été sélectionnée. On va voir ce que le thésaurus nous propose. Le terme social media est un terme dans le thésaurus. Mmh. Allons cliquer sur le terme. Pour voir où il se trouve dans la hiérarchie. Voici le thésaurus de PsycINFO. À l'entrée Social Media, on peut voir que des termes plus généraux ici sont Communications Media, Electronic Communication des termes plus spécifiques, Online Social Networks et des termes reliés, Blog, Cyberbullying, Digital Marketing on pourrait choisir autant des sujets qui s'appliquent à notre recherche. Dans ce cas-ci, on va laisser les choses simples et on va continuer. Notre premier terme social media a été cherché 6575 références. Si vous voulez vous assurer d'avoir choisi le bon terme, vous pouvez regarder la section « Scope », ici, qui vous donne les détails du terme dans le Thésaurus. Donc ici, pour « Social Media »,« Electronic or online means of communication used for sharing information ». Donc c'est effectivement le terme que nous cherchions. Le prochain terme qui nous intéresse est « Mental Health ». Donc nous allons chercher « Mental Health ». Cliquez sur « Search ». Et allons explorer les termes reliés dans le Thésaurus. Donc, terme plus large, health. Terme plus spécifique, mental status. Termes reliés, il y en a plusieurs, et entre autres, on voit ici well-being. On pourrait décider de rajouter well-being dans notre recherche, combiné avec or. Ceci veut dire que on va aller chercher des documents qui contiennent soit les termes de mental health ou le terme de well-being, pas nécessairement les deux dans le même document. Donc on va élargir un petit peu notre recherche et on clique sur « Continuer ». On voit que maintenant on a deux requêtes dans la section Search History, Social Media, Mental Health et Wellbeing. Vous voyez qu'il y a 97 000 résultats ici qui sont obtenus puisque nous avons deux termes différents dans cette requête. On va les sélectionner et on va les combiner avec un AND, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les documents qui contiennent à la fois le terme de Social Media et à la fois, soit « Mental Health » ou « Well-being ». On fait la recherche et on obtient 199 résultats. J'aimerais limiter ma recherche uniquement aux adolescents. Pour faire ceci, je vais sélectionner ma recherche et je vais retourner dans les filtres dans la section « Additional Limits ». Ici, je vais sélectionner dans Age Groups les adolescents et je vais cliquer Limit a Search. Je me retrouve maintenant avec 44 résultats, tous des articles qui traitent de médias sociaux, de santé mentale ou de bien-être auprès des populations d'adolescents âgés de 13 ans à 17 ans. Voici nos résultats de recherche. On peut utiliser la section Abstract, c'est-à-dire le résumé, pour vérifier si un article nous intéresse vraiment. Après avoir lu le résumé, j'ai décidé que je voulais lire cet article. Je ne peux pas le lire directement sur PsycInfo. Je vais aller cliquer sur Check Library Access pour voir quelle base de données me donne accès au texte complet. Je vais aller cliquer sur le lien pour me retrouver à l'outil de découverte. Dans l'outil découverte, on voit qu'on peut cliquer sur le lien vers Elsevier Science Direct pour avoir accès à l'article complet. On pourrait le télécharger ici. Vous avez des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui Rendez-vous au comptoir d'aide à la recherche de la bibliothèque Alfred Monin ou communiquez avec nous par courriel au biblio.ustboniface.ca.